C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuse. vous y retrouvez toutes les infos, toutes les screens, tout, tout, tout est sur le Discord. Les amis, je vous le disais, on sort d'une petite maintenance, une maintenance surprise qui a duré une heure et demie, assez courte par rapport à d'habitude. Bon, on le comprend, c'est un ajustement des attaques de longue portée, on ne va pas revenir dessus, il n'annonce rien de particulier excepté ce qu'on savait déjà, hein, l'arrivée de nouveaux équipements d'ingénierie, des nouveaux sets épiques, légendaires. On a vu tout ça. Je vous les ai montrés également, tous ces petits leaks, rien de particulier sur cette maintenance. Je vous en parlais, les amis, a-t-on eu un gros zéro du côté des 60GT avec l'emprisonnement d'Amad Aziz Je vous ai récupéré des rapports intéressants sur son emprisonnement comme sur les fights en cours sur ce méga KvK. Donc, oui, Hamad des 60 GT s'est fait emprisonner, mais c'est un joueur énormissime. Alors, son compte n'a strictement rien à voir avec le mien. Et l'emprisonné, je peux vous dire, il faut du lourd derrière pour le zéro. Alors, il a pris cher, mais. Il s'est bien défendu. Regardez, j'ai l'un des plus gros rapports, si ce n'est le plus gros rapport sur sa ville à vous partager. C'est plutôt du très très lourd puisqu'il a quand même perdu 42 6 millions de puissance, on n'est pas sur du, du petit rapport là, d'ailleurs merci à Massilia pour tous ces rapports, et de l'autre côté, hein, ceux qui l'ont attaqué, les BLN eux ont perdu 25,8 millions, donc on est aussi sur du lourd du côté des morts, en revanche c'est plutôt équilibré, regardez, ils, ils ont perdu tous les deux autour des 4 millions de morts, ça fait 8 millions de morts sur cette attaque. Et regardez, vous me posiez la question hier, est-ce que Zenobia YSS c'est ce qu'il y a de mieux pour la défense d'une ville Certains mettaient dans les commentaires de ma vidéo où je me suis fait zéro, mettaient non, on peut avoir mieux avec Zenobia par exemple, avec d'autres commandants qu'on peut avoir en soutien comme Aetius Flavius, Eh bien ce n'est pas mon point de vue. Et regardez, Amazaziz partage mon avis puisqu'il a la même défense, puisque YSS a l'avantage de, de porter... Des bonus lorsqu'on a plusieurs types de troupes et quand on défend avec notre ville on a plusieurs types de troupes on parle pas de la défense d'une porte c'est pour ça que là de mon point de vue hein, pour défendre votre ville actuellement dans l'attente des nouveaux commandants zenobia yss est ce qu'il y a de mieux donc un premier rapport sur cette attaque sur sa ville il a pris bien bien cher quand même vous, vous rendez compte à hein, 4 millions de morts si c'est full t5 il a perdu 40 millions de puissance sur cette attaque alors sur son compte ça se verra pas mais ça reste énormissime les amis c'est du très très lourd encore une fois fait par le 1365 on continue en parlant de très lourd puisque je vous ai récupéré également les rapports d'attaque sur les portes et aussi quelques screens de comment se sont passées ces ouvertures de portes. alors là vous le voyez on est sur la porte de mimi euh, vous le voyez celle joueuse qui a deux comptes à 1 milliard donc elle a évidemment beaucoup trop d'argent et vous le voyez bien il y avait énormément de monde des deux côtés mais surtout du côté du 10-93 et leurs alliés, du coup on peut s'attendre à des méga-rapports et des méga contre rallyes, et c'est ce qu'on va avoir très probablement. Je vais vous montrer l'un des plus gros rapports de l'histoire de Rock et en tout cas le plus gros rapport de ce début d'année 2023. Regardez le premier, il est déjà impressionnant. Mais je vous préviens tout de suite, hein. je vous spoil, on a plus gros encore. L'attaque des 62DJ face au PX34 qui tenait la porte. On a, C'est intéressant aussi de voir les binômes utilisés. Hein. On a du Tariq, Bin, c'est comme ça que ça se prononce, bide, Bin, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est Bin, Bin, corrige-moi quoi là. Bin, Ziad hein, avec euh, Pakal, donc Tariq et Pakal qui sont en attaque un bon binôme d'attaque, en défense Zenobia YSS sur la porte donc ce qui veut dire qu'ils ont mis du type de troupes multiples moins 181,5 millions pour les 62 DJ, les attaquants moins 288,6 millions pour les défenseurs les PX34, c'est du lourd et regardez ce petit détail hein, 12,3 millions de morts du côté de Tariq et là c'est tout bonnement énorme 22 millions et demi de morts Or, du côté de Zenobia DPX34, hein, c'est très lourd, 10 millions de plus en morts, c'est tout bonnement énormissime. On voit au ratio de la puissance perdue que c'est le même type de troupes qui a été perdue, donc probablement des T4 et des T5. Hein. Difficile de vous donner la part qui a été perdue, mais à mon avis majoritairement des T5. Au niveau des troupes légèrement blessées, le ratio est le même, c'est vraiment un premier très gros rapport. Mais comme je vous l'ai dit, il y a plus gros de l'autre côté, vous vous doutez, hein, du côté des 60GT, du 1365 et du 1093, hein, ça a envoyé du lourd également. Eh bien, regardez ce rapport, il m'a rendu dingue. On a Zigo du 93TD, 93T, qui a attaqué. De l'autre côté, on a Flower of Mimi. Donc, on n'est pas, je me corrige moi-même, on n'est pas du côté des 960, on est toujours du même côté sur la même porte. Donc, Zigo... Des 93 T, Flower of Mimi. Donc, on dit parfois qu'elle veut pas avoir de troupes qui meurent. Et eh bien, si elle veut bien, pour le coup, puisque même si sa puissance descend peu, il faut savoir qu'elle recrée énormément de troupes. 314,7 millions de puissance perdue du côté des 93 T du 1093. Énormissime. Du côté des Vavis de Flower of Mimi, de le 1175, moins 385,9 millions. Autant dire 386 millions. Et regardez ce nombre de morts. On passe, en cumule les 50 millions de morts. On est quasiment à 55 millions de morts. 26 millions 3 millions de morts du côté du 93, du 93T 28,2 du côté du 10 75, c'est tout bonnement énormissime et pareil, regardez, les hôpitaux doivent être surblindés avec 25 et 27 millions de morts le cumul global entre les morts et les blessés graves, on est à 100 millions de morts, plus de 100 millions, c'est tout bonnement un rapport énormissime le nombre de blessé léger tout aussi impressionnant de 183 millions quasiment d'un côté 327 328 millions quasiment de l'autre et si on regarde le binôme hein, d'un côté on a du Tariq Pacal en attaque le défenseur, Zigo, lui, alors là c'est n'importe quoi, on a Bélissère, Bébar mais vous, vous doutez bien, c'est un bug comme on l'a parfois quand il y a un switch rapide, donc vous, vous doutez bien qu'avec un ratio aussi favorable pour le 93T, il ne défendait pas en oh, Bélissère avec Bébar, sinon il se serait fait déboîter littéralement. On continue si vous avez vu plus gros cette année comme rapport, je suis preneur, moi j'ai jamais vu plus gros cette année en tout cas, et historiquement à part sur les serveurs chinois, j'ai rarement vu plus gros on continue avec les rapports les amis et on passe à un second rapport on est sur des rapports plus modestes mais c'est pour vous montrer encore une fois le rapport de force qui s'est installé et surtout les binômes utilisés tant en attaque qu'en défense donc vous le voyez en défense on est en défense de la porte par les 93 t et là on est sur une défense on voit rarement ce type de défense. On est sur, enfin, moi je l'ai rarement vu. On est sur du euh, Jan Ziska avec Alexander Nevsky qui est face à Henri V, Nabucodonosor II euh, en attaque. Donc, cette fois, c'est les SS-34 qui attaquent et les 93T qui défendent. Et regardez, l'avantage tourne rapidement hein, sur Henri V avec Nabucodonosor. Bon, des archers sur de la cavalerie et surtout Henri V avec Nabucodonosor. Je pense que ça aurait fait encore plus mal si ça avait été Henri V avec Boadyssey. Euh, Yanziska Alexander, bon, c'est une bonne défense, mais euh, moi c'est pas ce que j'aurais mis face à une attaque en archer, surtout avec Henri V et Nabu 2. Donc à voir à l'avenir si j'en ai d'autres, hein, ce que vaut ce binôme. Je le vois rarement Henri V Nabu Codonosor second. Je le vois plus en général avec Boadyssey, comme je vous le dis. On continue les rapports, j'en ai encore. D'autres, bien évidemment, le pro, le deuxième, donc petit rapport de défense de porte. Hein, cette fois, c'est toujours sur le même côté. Hein, on est du côté du 10-75 et du 10-93. On a les 93 T, es toujours en défense. Un hein, stinky coke qui est lui, toujours avec un 10 et Alexander Nevsky. Et le même binôme en face. Et cette fois, c'est intéressant. Hein, donc, j'aimerais bien comprendre et avoir le détail de ce rapport cette fois le résultat est totalement différent puisque euh, Henri V et Nabucodonosor perd 32 millions de puissance quand euh, Yandiska et Alexander en perdent 21 et demi de puissance donc moitié euh, plus de dommages perdus pour l'alliance Mimi et en termes de morts on est sur le même ratio hein, 1,6 millions pratiquement 1,7 millions pour le 93 et 2 millions et demi quasiment pour le 10.75, c'est vraiment du lourd et ça a encore continué hein, sur cette porte-là, il y a vraiment un gros gros enjeu sur ce côté-là et regardez donc on a un dernier rapport, les 93T toujours et cette fois c'est Pau Pau qui est face toujours à Flow of Mimi. Et on est sur du contre-rallye, probablement, sur ce coup-là. On a Tariq, avec, ta, pas Tariq, Attila, avec Takeda. Et de l'autre côté, on a Tariq avec Pakal. Et c'est plutôt équilibré, à hein. moins 11 millions d'un côté, moins 9,1 de l'autre. En termes de troupes, ils ont perdu autant euh, de chaque côté en blessés graves. Probablement un petit peu plus de T5 du côté du 93 t C'est pour ça qu'ils sont à moins 11 millions quand euh, Flower of Mimi n'est qu'à moins 9. 9,1 million, mais on reste sur des gros rapports quand même et les mecs prennent énormément de morts et donc beaucoup de puissance de perdus. Du côté justement des 60GT, c'est là qu'on y vient, on a eu un, une petite communication à notre ami Léopard, donc le leader des 60GT, le roi du 1960, regardez ce qu'il nous dit. Hein. Il nous dit que pour lui, pour le moment, ils ne sont pas encore euh, drainés. ils n'ont pas été encore épuisés, hein, leurs troupes. Hein. Pour eux, ça vient juste de commencer hein, et qu'ils vont commencer vraiment à y aller à fond lorsque il y aura l'ouverture des portes de niveau 6 et euh, surtout hein, que pour leurs adversaires, ça sera difficile lorsqu'on va passer sur le kingdom, sur le, euh, les terres du roi. Voilà, c'était la traduction de quelle que je cherchais, les Kingdom, les kingland plutôt. Donc lorsqu'on va passer sur les terres du roi, ça va être là le plus difficile pour le 1365. Alors, ils s'avancent évidemment, mais ça fait partie du jeu et on sait de toute façon hein, que le 1960 ne lâche jamais l'affaire, même si ils ont été malmenés durant la la première phase maintenant qu'il y a 1093 il retrouve un petit peu de soutien du coup je vous montre cette petite statistique qui a été fournie par notre ami Flèche flèche si vous le connaissez pas c'est un streamer je vous mettrai un youtubeur de rock anglophone je vous mettrai il est allemand d'ailleurs je crois flèche si je dis pas de bêtises je vous mettrai le lien vers sa chaîne en description, mais c'est tout en anglais, hein, je vous préviens d'avance et il nous a mis donc des stats deux stats intéressantes, la première c'est euh, la stat de, des points, des kill points et de puissance depuis l'ouverture des euh, terres du, de, du KVK, attention hein, pas des terres du roi, depuis l'ouverture des KVK et on le voit depuis l'ouverture hein, en termes de kill points, celui qui a le plus de kill à son actif, c'est Arvix, suivi par Ahmad Aziz, donc on a du très très lourd, c'est le 60GT qui mène le bal, et vous le voyez, hein, c'est pas les seuls, hein. on en a d'autres derrière hein, qui sont pas mal du tout, et qui sont bien positionnés hein, pour euh, reprendre une première place, hein. mais le 60GT trust les 5, 6 premières places, si on regarde, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 premières places, sont 60 gt et on doit attendre la sixième place pour voir un joueur des 1365 arriver dans ce classement si on prend les stats depuis le début du kvk si on prend depuis seulement le 19 donc depuis l'ouverture des passes de niveau 6 on filtre un petit peu différemment le résultat est légèrement différent puisque depuis l'ouverture des portes de niveau 6 en tête est un joueur, alors je ne sais pas vous lire son nom, est un joueur du 1365 suivi par amadazi Aziz justement bon c'est normal hein, vu qu'il a mangé cher avec son emprisonnement Hamad Aziz deuxième de l'ouverture des portes on retrouve en troisième position encore un joueur du 1960 je suis incapable de vous dire le nom et en quatrième position on retrouve Mokot et en cinquième on retrouve Hamad euh, une pas amadazi Arvix une nouvelle fois bon les gros combattants sont là mais intéressant de voir que depuis cette ouverture de porte ce n'est c'est le 1365 qui est en tête, les amis. On va finir en allant voir ce que ça donne actuellement sur ce KVK. Après avoir vu toutes les stats, hein, on va voir si euh, du côté du 10,93%, face à l'alliance de Mimi si ça tient toujours face au 10 75, qui tient, déjà on le voit, le 1862 qui était monté Imperium hier, ne l'est de nouveau plus aujourd'hui, on va aller voir tout de suite comment ça se traduit sur le terrain on regarde déjà du côté du front qui tient le mieux, du côté du 1365 et des JST, donc je vous le disais on le savait, hein, sur la, la terre en Shiki le 1365, à tout prix, il ne partage pas, il a bien bloqué les portes, il a bien posé des forteresses, mais de l'autre côté, est-ce que ça brûle Est-ce que ça ne brûle pas Est-ce que les JST tiennent toujours Les JST tiennent toujours Ah non, ça brûle, la forteresse des JST est en feu, elle ne l'était pas hier, elle était en reconstruction et on le voit, hein, ça se fight H24, ça ne lâche l'affaire d'aucun des deux côtés, est-ce que ça brûle du côté Non, alors il y a du rallye évidemment, ça défend en Zenobia, alors qui est Zenobia YSS face à Tariq et qui est avec Tariq en binôme Pacal. Donc on a du classique Tariq Pacal d'un côté, Zenobia YSS en défense de l'autre. On a même une attaque sur le deuxième flag hein. en même temps. Il a combien Il est full et le flag, les deux sont full. Mais ça ne lâche pas l'affaire hein, du côté du 1365. Donc, cette première forteresse brûle. Est-ce qu'on a celle des MG qui brûle aussi Du coup, non. Celle des MG ne brûle pas. C'est intéressant de voir que celle des GST brûle. Est-ce que celle des 60K a brûlé ou a brûlé Non. Les 60, Le 1960 avec le 1093 tient donc parfaitement sur ce côté-là. Allez, ah, va vie On a l'alliance de Mimi qui est venue soutenir sur ce côté-là également c'est intéressant hein, de voir qu'ils sont venus de ce côté là soutenir sur l'autre front sur l'autre porte de niveau 5 et eh bien ça tient aussi la porte est au PX34 les PX34 sont venus soutenir ce front aussi c'est super intéressant de voir euh, qu'ils euh, qu sont là aussi vraiment très intéressant euh, sur ce front là regardons de l'autre côté ce que ça donne du coup est-ce que ça tient et eh bien de l'autre côté ça semble tenir, on a pas le, euh, le 1365 qui est venu en soutien pourtant. Mais ça tient, regardons la forteresse que ça donne. Est-ce qu'elles sont presque détruites Parce qu'hier, certaines brûlaient le 1075. Ah, ça ne brûle plus, elle est en réparation. Hein. Le 1075 est bien là présent. Le 1075, 1175. Et eh bien là, il a réparé sa forteresse. Est-ce que celle-là, elle brûle toujours Donc elle va peut-être tomber. Et la dernière qui est ici, elle est full, mais euh, ils ne peuvent pas l'atteindre pour le moment. On va voir ce que ça donne, mais, euh, mais ça promet du lourd. Alors celles-là, elles ne peuvent pas brûler. Forcément, ils n'ont pas la porte. Intéressant sur ce côté-là, ça semble plus fragile, mais je suis vraiment surpris de voir l'alliance principale, la forteresse de l'alliance principale du 1365, à savoir les GST, pourquoi celle-là brûle-t-elle Ont-ils décidé de lâcher et de se concentrer sur la porte Je pense qu'il ferait une erreur de mon point de vue. Mais là, il va falloir vraiment qu'il fasse quelque chose. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que toutes ces stats sur ce KvK énormissime vous auront plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir.